Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la foi réformée. Dans la continuité de cette série sur les fausses religions et plus précisément sur le catholicisme romain, je vais aborder la troisième partie sur les coutumes, traditions et rites catholiques exposés à la lumière des écritures. Cette vidéo sera plus longue que d'habitude car le sujet est très vaste il est difficile de tout mettre dans cette vidéo. Le baptême des enfants selon l'église catholique Le baptême des enfants est une coutume qui consiste à verser de l'eau sur le front des nourrissons peu après sa naissance. Cette coutume vise selon eux à intégrer l'enfant dans la religion catholique en étant alors considéré comme enfant de Dieu. Mais aussi car les parents voulaient assurer le salut de leurs enfants dès leur plus jeune âge. La coutume veut qu'une offrande soit versée à l'église pour célébrer le baptême. Cette pratique est non biblique pour deux raisons. Premièrement, le baptême est un acte de foi et d'obéissance après avoir cru en Christ. Il est impossible d'être sauvé par le baptême, car seule la foi en Jésus-Christ vous sauve. Deuxièmement, pour que le baptême soit conforme selon les saintes écritures, il faut que le croyant ou la croyante mette sa foi en Christ, ce qui est impossible de le faire pour le nourrisson ou l'enfant, car il n'a ni l'âge de la raison, ni la maturité spirituelle requise pour placer sa foi en Christ. Baptiser un enfant ne le protégera pas de la mort, qui peut frapper n'importe qui, quel que soit son âge. Même si l'enfant venait à mourir, il sera tout de même sauvé. Il est donc important de le comprendre. La messe et l'Eucharistie selon l'Église catholique Les catholiques considèrent la messe comme leur prière la plus importante, et ils doivent y assister tous les dimanches et les jours saints, sous peine de péché mortel. La messe est divisée en deux parties, la liturgie de la parole et de l'Eucharistie. La liturgie, la liturgie de la parole inclut deux lectures, un psaume, la lecture de l'évangile, un sermon et des prières. La deuxième partie de la messe, la liturgie de la Sainte Eucharistie, est considérée comme le cœur de la messe par les catholiques. Cependant, cette partie est les catholiques reçoivent le corps et le sang de Jésus sous la forme du pain et de vin. Ce rituel est considéré comme un rappel de la vie de Jésus selon la Bible, mais aussi comme un sacrifice selon le catéchisme de l'Église catholique, car il représente le sacrifice de la croix et en applique le fruit. L'Église catholique romaine croit que le pain et le vin de la Sainte Eucharistie deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. La définition catholique de la Sainte Eucharistie comme étant un nouveau sacrifice ou une nouvelle présentation du sacrifice de Christ n'est pas biblique. Selon la Bible, la mort de Christ sur la croix est suffisante pour expier tous les péchés une fois pour toutes et n'a pas besoin d'être renouvelée. Manger la chair et boire le sang de Christ sont des symboles de l'acceptation totale de son sacrifice par la grâce et par la foi. Nous allons voir ensemble les euh, quelques versets qui euh, contredisent euh, la doctrine euh, de l'Eucharistie. Alors, dans Hébreu chapitre 7, au verset 26 à 28, au verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Verset 27 Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Verset 28 En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi est établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Encore un autre verset euh, encore plus explicite, Hébreux chapitre 10, verset 11 à 18. Verset 11 « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, verset 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied Verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Verset 15, « C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Verset 18, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'Église catholique encourage les fidèles à demander aux saints et à Marie de prier pour eux plutôt que de leur adresser des prières directement. Cela équivaut à demander à une personne sur terre de prier pour vous. Cependant, de nombreux catholiques prient directement les saints et ou Marie pour obtenir leur aide plutôt que de leur demander d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Dans les deux cas, ces pratiques n'ont pas de fondement biblique. Alors, nous allons commencer par euh, ce premier euh, verset. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 à 6, il est écrit, donc dans verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ, homme, verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, voilà. Quand euh, les catholiques prient, ben, ils ne prient pas le Seigneur Jésus-Christ. Eux, leurs prières, ils se tournent vers Marie, vers les saints. Certains prient même le pape en espérant qu'ils euh, réponde à leur prière. En réalité, euh, ce qu'ils font, c'est tout simplement de l'idolâtrie, puisqu'ils renient euh, le fait que Jésus-Christ euh, soit le seul médiateur et que tout simplement seul Jésus-Christ peut entendre nos prières. Donc les catholiques, ils se tournent vers des divinités, et ils se tournent vers un homme qui n'est pas médiateur, le pape n'est pas, pas Jésus-Christ. Donc voilà, donc ce verset montre bien à quel point les catholiques sont dans l'erreur concernant la, la prière. Le signe de la croix que font les catholiques est en réalité un signe antichrist. Si on regarde bel et bien euh, le, les méthodes pour faire le signe de croix catholique, on remarque qu'en fait c'est une croix inversée, qui est en fait le symbole de l'antichrist. Nous allons voir ensemble l'assimilation euh, des différents cultes, Païennes qui se sont euh, appropriées euh, dans euh, leur culte catholique. Donc à gauche, on voit euh, la, la représentation euh, de Dagon, qui était un dieu philistin, mi-homme, mi-poisson. Et à votre droite, vous avez tout simplement la mitre euh, à deux cornes, l'espèce de chapeau que porte euh, le, le pape, qui est, qui est en fait ce qu'on appelle une mitre papale, qui est en réalité euh, la même mitre que portait euh, le dieu Dagon. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses comme ça que l'on qu considère euh, comme étant, euh, euh, on va dire, anodin, mais qui en réalité ne l'est pas. Ensuite, nous allons voir euh, dans la deuxième partie, dans enfin, la deuxième assimilation, comment est-ce qu'on est passé des divinités païennes. Euh, qui est en fait ce qu'on appelle le culte euh, de la mère et de l'enfant à euh, le culte de la Vierge Marie donc le culte de la, de la mère et de l'enfant c'est l'un des cultes les plus antiques, les plus vieux euh, qui existent dans l'histoire de l'humanité et ça a commencé euh, bien avant euh, le culte de la Vierge Marie ça a commencé euh, à Babylone avec le culte de la déesse Sémiramis, le culte du dieu Tammuz et du soi-disant fils de Sémiramis et de Tammuz, Nimrod. Donc Nimrod qui était en fait un guerrier rebelle, en fait il était un guerrier rebelle à Dieu. ben En fait les Babyloniens vénéraient Nimrod. Comme étant le messie il était considéré par les babyloniens comme étant le messie euh, qui euh, en fait instaure euh, la paix et la sécurité à babylone c'est Miramis c'était un culte euh, au fait que ce soit en fait une divinité euh, qui est associée en fait euh, à, à, au renouvellement au renouvellement de la terre au renouvellement euh, au, comment dire de la de la fécondité et en fait, ce, ce culte, il a été euh, transposé dans diverses civilisations. Il y a eu, par exemple, euh, dans la civilisation égyptienne, le culte euh, d'Isis, Horus et Osiris. Qui, bien sûr, là, dans cette image, on ne voit pas Osiris, mais il y a, y, a, y a quand même ce culte euh, qui était bien présent en Égypte et même en Grèce, euh, qui était très vénéré. Isis était très vénéré euh, chez, chez les Grecs. Puis euh, en Inde. Il y avait aussi ce culte de la, de la mère et de l'enfant, avec le culte Dizi et d'Isvara. Euh, pour revenir à, à, au culte de, de la Vierge Marie euh, que vénèrent les catholiques, en fait c'est une transposition euh, de ces cultures qui se sont appropriées euh, par euh, le fait est que le catholicisme, euh, tout simplement euh, avec l'Empire romain, il y avait différents cultes, qui se sont tout simplement été découverts par les par les Romains et les Romains les ont appropriés. Et donc c'est de là que l'Église catholique les a tout simplement syncrétisés, c'est-à-dire tout simplement christianisé ces cultes païens comme étant un culte biblique, un culte acceptable. Et donc en réalité, ce que les catholiques vénèrent, euh, c'est ce que nous on appelle la reine du ciel, puisqu'en fait elle est aussi connue comme étant la reine du ciel. Et nous allons voir ce que, ce que va dire la Bible euh, concernant euh, cette reine du ciel. Dans Jérémie chapitre 7 versets 17 à 18, donc verset 17, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem Verset 18, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. » Donc voilà, votre Reine du Ciel, que vous la présentez comme étant la Vierge Marie, eh ben, en réalité euh, c'est une déesse qui était déjà vénérée euh, du temps où les Hébreux se sont détournés euh, de, de Dieu. Et donc euh, cette figure euh, de Reine du Ciel... Eh ben, euh, elle s'est retrouvée à Rome elle s'est retrouvée euh, tout simplement en Grèce elle s'est retrouvée en Égypte bien entendu les catholiques euh, ont assimilé cela en comme étant la, la Vierge Marie et nous allons voir un peu plus loin qu'en réalité euh, Marie euh, elle n'était pas une déesse et elle-même ne voulait pas être vénérée comme étant une déesse et nous allons voir ça ensemble euh, vous allez voir nous allons voir ensemble Luc chapitre 1 verset 46 au verset 55 Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur » verset 47 « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur » verset 48 « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations » Me diront bien heureuse. Verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Verset 52. « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Verset 53, « Il a rasasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. » Verset 54, « Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. » Verset 55, « Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Donc voilà ce que Marie dit, ce n'est certainement pas des paroles euh, venant d'une déesse. Marie elle-même euh, se reconnaît comme étant pécheresse, dans lequel le Seigneur lui aurait tout simplement béni par euh, ben, la conception euh, du Seigneur Jésus-Christ. Et donc euh, la, Vier la Vierge Marie en fait compte euh, n'était pas euh, tout simplement une déesse aux yeux euh, des, euh, des gens. Marie était euh, tout simplement une simple humaine. Elle n'avait aucune divinité. Elle-même euh, servait euh, le Christ. Donc euh, voilà, les catholiques euh, euh, qui ne lisent pas la Bible et qui euh, préfèrent écouter euh, la parole des hommes, qui est trompeur, moi je leur invite euh, tout simplement à prendre la Bible, et à la lire, puisque c'est là qui est le défaut chez les catholiques, c'est le manque de connaissances bibliques. Tout ça, au final, pour dire qu'en fait, euh, le catholicisme, c'est la vénération de divinités païennes, euh, sous couvert de faux christianisme, et dans lequel euh, le pape maintient son autorité euh, par l'adoration et par euh, l'application des traditions. Euh, qui sont en fait des traditions euh, diaboliques, qui ne sont absolument pas euh, euh, bibliques, et dans lesquelles beaucoup de gens y croient parce qu'ils manquent de connaissances, parce qu'ils tout simplement euh, n'ont pas reçu la vérité, et voire même d'autres renient la vérité. Donc euh, voilà pourquoi euh, il est important de se référer à la parole de Dieu et non pas à la parole des hommes, c'est une, euh, une des vertus les plus importantes, une des choses même les plus importantes euh, qu'un chrétien, euh, un vrai chrétien qui est né de nouveau, euh, doit euh, avoir comme réflexe. C'est euh, de toujours tout vérifier euh, par la parole de Dieu. Ensuite, il y a aussi des ouvrages où euh, beaucoup d'historiens, beaucoup d'archéologues, beaucoup de théologiens qui euh, ont fait euh, ces recherches et qui ont pu prouver les similitudes entre les divinités, par exemple, les divinités babyloniennes, avec celles que Rome applique aujourd'hui. Donc je vais de toute façon en détailler prochainement dans une vidéo spécialement sur l'idolâtrie dans le catholicisme romain. On va détailler un peu plus en profondeur sur ces abominations. Et puis, ben je vous dis que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse.